Monsieur Bassan Taran, vous êtes professeur de géo géostratégie et de géopolitique dans les grandes écoles françaises, porte-parole du rassemblement pour la Syrie à Paris, et spécialiste des questions internationales. Monsieur euh, euh, Taran, euh, vous savez, lorsqu'on parle de la question syrienne, du problème euh, syrien, euh, on évoque euh, également des deux côtés euh, le sort du président syrien Bachar Al-Assad. En fait, et du côté des opposants et des pays qui les ont soutenus jusqu'à présent, ils insistent sur le départ du pouvoir, sur la mise à l'écart du pouvoir du président Assad. Du côté du peuple et du gouvernement syrien, on insiste sur le maintien au pouvoir du président Assad parce qu'ils y voient un héros de la Nation. Et tout récemment, euh, dans une interview, le président Assad interrogé sur ce sujet. Il a dit que voilà, cela est lié à deux choses. L'une, sa volonté de vouloir participer ou pas, de se présenter ou pas aux prochaines élections présidentielles. Et également, l'autre chose, la volonté du peuple, ce, qui, euh, ce que souhaite le peuple syrien. Euh, vous, vous, vous faites partie de ceux qui disent que... Bachar al-Assad doit absolument euh, se euh, porter candidat aux, aux prochaines élections euh, présidentielles syriennes et voulait lancer en fait une euh, campagne dans ce sens euh, euh, sous le titre de la paix. Euh, il y a Bachar, c'est-à-dire euh, vous appelez, vous lancez un appel à, à, au président syrien Bachar al-Assad pour qu'il se porte candidat aux prochaines élections présidentielles. Pourriez-vous nous en parler s'il vous plaît Exactement. Nous sommes à la veille de Genève 2. Les forces occidentales ont mis comme condition le départ de Bachar el Assad et la formation d'un gouvernement transitoire, c'est-à-dire carrément demandé qu'on donne le pays à des gens qui ne représentent pas le pays et carrément à décapiter un pays souverain et à s'opposer à la légalité. C'est pour cela que moi, individu, je parle en tant que personne et non pas représentant d'un groupe politique ou d'une association. Non, je parle comme un simple citoyen syrien. J'ai entendu l'entretien de mon président, que je considère évidemment comme légitime et que j'innocente de ces accusations mensongères avec lesquelles on nous a bassinés. Je dirais que moi, en tant que citoyen, je réponds à l'appel de Bachar el-Assad. Il a dit, lui, dans son entretien, que sa candidature éventuelle était liée à, aux aspirations de son peuple, à la volonté de son peuple. Si le peuple syrien lui demande de se représenter, il n'exclut pas de se représenter, il a même dit « je me présenterai ». Il n'y a pas plus clair. Eh bien, moi j'ai l'honneur de dire à la veille de Genève 2 que je lance. Pour tous les citoyens syriens d'abord, de répondre à l'appel et je dirais que le slogan, l'étendard de cette campagne serait « La baïkaya bachar » nous répondons à ton appel bachar et j'ajouterai « Yaha miadiyash » toi qui gardes la patrie. Pourquoi cette, le, le second terme de cette phrase C'est que notre hymne national syrien commence par « Khoumet al-Diyash Ô les gardiens de la patrie !» Et là, à la lumière de ces trois noms, on ne peut contester le rôle primordial qu'a joué le président Bachar el-Assad pour garder la patrie syrienne contre les différentes agressions venues des États-Unis, des services secrets européens, du Royaume saoudite, de la petite principauté du Qatar, de Al-Qaïda avec son Zawahiri et ses déclarations, euh, de tous les ultra-orthodoxes sunnites manipulés par le Golfe au Liban. Il a su, avec son armée, qui a toujours juré fidélité à la patrie syrienne, avec son peuple, et malgré ce grand nombre d'islamistes, mercenaires, la Syrie tient. Bachar est toujours au pouvoir. C'est pour cela que, dans cette campagne, qui prend naissance, point de départ, avec Genève 2 justement, pour contredire ce Genève 2 qui fait croire que dans Genève I, il y avait la clause du départ du président Assad. Fait croire qu'on allait laisser le gouvernement à des anthropophages islamistes. Cette campagne démarre ce soir à minuit, oui, Vraiment la date du début de Genève 2. Je sollicite tous les citoyens syriens, amoureux de la liberté et de l'indépendance, fidèles aux idéaux de l'axe de la résistance, d'utiliser tous les moyens proposés aujourd'hui par l'Internet, de mettre ce slogan, « La baïkaya Bachar, Yaham Nous répondons à ton appel, Bachar, toi qui gardes la patrie. Et que ce soit, que ce, ce soit sur tous les réseaux sociaux, le Facebook, l le Twitter, tout ce que l'on veut. Et j'invite, moi qui suis, n'est-ce pas, syrien, euh, ici à Paris, qui est un homme simple, qui a passé sa vie à former des milliers de cadres pour le monde arabo-musulman et l'Europe. Euh, J'invite tous mes amis, tous les gens que j'ai formés en Syrie. Et cette invitation devrait également concerner non seulement les Syriens, parce que Bachar, aujourd'hui, est un symbole pour le monde musulman, tous les musulmans qui sont pour cette résistance anti-occidentale qui cherche à détruire le monde musulman, à exclure des confessions musulmanes importantes comme les chiites, à exclure les sunnites modérés qui ne sont pas wahhabites, à exclure les Druzes, les Arméniens, les Syriacs, les Chrétiens, les Berbères, les Amazirs, cherchant à imposer un islam obscurantiste. À ce titre-là, tous les gens amoureux des idéaux de l'islam pourront dire, nous répondons à ton appel, Pachar, toi qui gardes la demeure, Dias c'est aussi un appel pour toutes les forces laïques du monde, car la Syrie est le seul pays qui adhère à la laïcité et au respect de toutes les religions et de tous les cultes, comme elle l'a prouvé dans son histoire. Cette campagne durera tout le temps qu'il faudra. L'échéance qui va tomber pour la présidence et le jour où il sera interdit de faire campagne, ben elle s'arrêtera. Mais symboliquement, elle démarrera à partir de minuit, aujourd'hui, Genève 2. Et elle s'arrêtera une fois que le président Bachar aura demandé à, euh, à être candidat, déposera sa candidature. Et nous sommes des loyaux et légalistes, nous respecterons l'échéance où il ne faut plus faire campagne et ça s'arrêtera là. D'ici là, nous essayerons toujours de montrer en quoi le maintien de Bachar el-Assad est important pour son peuple, pour la nation arabe, pour l'armée musulmane et pour tous les amateurs de liberté et de laïcité dans le monde, c'est-à-dire toutes, toutes les forces progressistes du monde et qui ont soutenu Bachar el-Assad contre l'intoxication médiatique. Je termine par ce slogan. « La Bachar, Puisse cette phrase ornée tous les sites de l'Internet. Vive la Syrie, libre et indépendante, avec la présidence de Bachar,